vous encore une fois sur Canal Polat, Sylvilla Haiti.com, dans une nouvelle vidéo ça. Et c'est suite avec un dossier Genève, dossier Magali Amitan, Mesdames et Messieurs, dire que la police frappait encore. La police de l'eau dans un barbecue. La police saccagé Genève. Des piebonds, soldats barbecue. Fait tomber Dans Un coup de zamb capturé face avec une mots, six mots. Eh bien, Genève perdit des tours. Genève perdit de koken chien et nous connaît la police là au déterminé, et bien, il a mettez mette, su, kansou, bonbon, et d'abord, on a parlé là, c'est rel, k'ay, makorel barbecue barbecue l'eau dans les yeux, barbecue se compress sous tête, barbecue couché souvent, bagay la red, de gros soldats tombés c'est parti bagay piti, nous wèl éviter ou bien détail, magali habitant, passe mauvais moment, soufflet, calote, coup de poing coup de wash, blessé, tout bagay, anel Belize fâché anel Belize, et eh bien, qu'il ait même confirmé que lui-même avec Magali Habitant, il y a une relation amoureuse, il y a une relation format il y a une relation mette retirée, il y a une relation moun d'amour il y a une relation, et eh bien, ça nous connaît, mesdames et messieurs, Anel Belize pas content, il te parle Magali Habitant, et Magali Habitant pas de coûte, et c'est sa cause qu'il arrive là, je vous j'ai à la manque mourir en bas PHT Kiss, en bas mais, fanatique. Donc Michel Mateli, selon ça, Magali fait qu'on et selon ça tout. Arnel Belizère lui même les faits qu'on est. Mais jeudi à l'émission émission Haïti débat Arnel Belizère dit tout ça qui sous quel sous même dossier Magali ça. On dirait que complot là longtemps, mais les peut co exécutés. Et bien nous va le faire autant de Arnel Belizère, ancien député, ancien prisonnier, et nous va le faire autant tout, tout sur dossier barbecue que la police frappe Genève détails sur vidéo jusqu'à la fin. Na dans une prochaine vidéo. Qui causait tout problème à problème, Zaloudboa. En tout cas, son pays difficile. Et ensuite, nous supposons faire coup de tête Badelma parce que coup de balle fait Mika la dépiller Badelma. Et c'est la police, en particulier, agent Simoyo, qui finalement mettait pied à terre parce qu'on dit c'est assez. Pour le boukan nè mon tesou yon telman cheval, yon deside mette pied ouate, yon gant pile coup de balle qui tire pour pipiti, pour le boukan nè tape deux soldats pour pipiti. Parmi yon ti messier, ti messier ton beri, ti messier te la encore. Et son bon soldat pour le boukan nè rèmen, yon gant lè eklaté tête ti messier. Il y a là, non Mon soldat, pour le boucan faire le monsieur. N'eximo, il y a eu Mon chou, papa, j'aime faire des respect dans ça encore avec. nous. Ouais. Il a été mort tellement touché. Ouais. Petro, fait ouais. que tout n'était te haut c'est la volonté de ne faire un bandit à a dans le pays de l'Aronza. pas de volonté surtout politique. pas de côté sous la tête pour les bandit, sans que à l'aise de passer forces la force La raison est parce qu'il pile a beaucoup qui font partie de la force de ils Yo vous vous avez à l'aise de difficile pour identifier les faux du vrai. La société a trouvé dans une situation compliquée. Mais le jour où nous avons des dirigeants capables, compétents, pas dans ma réseau, si vous avez dit, vous saisi, vous avez pas coup de armes tiré dans le pays, pas de coup côté chef qui vous commandé, parce que la police, les forces armées d'Haïti, vous avez bien contrôlé tout le monde. Et pas de bagages, vous avez bien contrôlé tout le monde. C'est pour le moment arrivé, moi, je vais vous protéger tout le monde. Vous avez dit que ma jambe bien pour le monde, et toujours dit ça. Gary, vous connaissez ou même Patrick Patrick Monsignac, parce que je suis un politique qui a dirigé ma pour quelque chose. Mais je n'ai un message de Bossalio pour que je me en public parce que je me prendre position pour que je me prenne en public. Ça veut dire que tout le pays mem, batary, gari, pa à clair dans ça. Nous-mêmes, nous avons fait politique, nous avons fait bataille Pays gari, nous ne sommes pas attachés à luxe. Nous sommes contre ma Si nous sommes contre ma hausse, fois pour le monde, je ne dirais pas pour le pays, pour le ma tout le monde qui vraiment a bataille dans la ligne, la la ça. je connais combien de on voit ici. Mais je dis, j'ai grandi, ma grandi encore, suis toujours attaché à la doctrine, à l'idéal, à de des Je ne vais pas dire que je me suis pas un pour le pays. nous, nous-mêmes, je dis, qui prenons conscience de la situation, et qui ont une dimension, qui politique, parce que autrefois, c'est militaire noté. Donc chef opé. Donc je dis mon Dieu, on va pas rester au mark. Moi propre ça me bale. Moi comment c'est bataille là comme chef opé la balade. Une chef opé. Dis parce que opé au programme que faire femme chef de poste. On est qui parle passé qui oublié bagarre ça. c'est pas qui gardé. Mais moi en elle bébé mon frère. Moi passer pour m'ouvrir un niveau côté m'ouvrir et monde qui fait m'ouvrir côté mieux. C'est postal, c'est mon qui parle de voix, c'est mon qui parle de noyaux, c'est mon luxe, c'est mon qui parle de luxe. Il y a vraiment un jour qui a fait que je me détache de mon zayo pour me faire un service de classe. Très bien. Et depuis Anel Belizère, c'est vrai que a continué. mais entre-temps, avant de continuer, Darius, bonsoir. Bonsoir, campagne. Je salué tout le monde qui a écouté nous, je salué tous les techniciens, je salué les PRNL qui est avec nous en ligne. Très bien. Donc, depuis Anel Belizère, avant de rentrer dans l'autre dossier, nous nous garder en vidéo virale sur les réseaux sociaux côté que et euh, Madame Magali habitant qui est assassinée dans non non dans, dans, dans quatre là. donc euh, comment vous interprétez ça qu'il est que au fait de ça écoutez et Magali toujours penser que c'est Jovenel qui est sous pouvoir même les jeunes là, c'est une de PHT4, toujours en face Magali. Et expérience que Magali Habitant, le même en face de Magali Habitant <'emple> a fait toute ça capable pour craser la bataille là 4 pour lever Magali, le del -la -y a, -y -a -d -d -te de d'elle pour ne prend la faute, et puis il a des Malgré que vous en face de et tout net les hommes qui ont pu me placer ça, il était vraiment 11h48, ils étaient là quand même, ils étaient descendus à la saline. Pour me dire ce qui s'est passé exactement, pour me dire e te Et moi, je me suis protégé pour me dire que je n'ai pas pu parler national. Mais qui est-ce qu'il a Mais qui est-ce qu'il a Mais ça qu'il e a parlé contre nous. Et les gens qui ont parlé, c'est qu'ils ont parlé à Magali. Nous-mêmes, nous sommes en face. C'est que nous-mêmes, qui avons fait goût, mais pays, ça n'a pas fait ça, ça n'a pas paquet ça. gens qui ont fait bataille pour... Ou bien, bataille pour un chef. Magali, toujours gagné. Et je dis Magali, rentrer dans la bataille, côté que, je venais, lui, ce par un force. Son sérieux de opportunités, qui était bon pour qui t'a cherché bien-être personnel, pour être riche. Je dis à Anne, pour exemple, regardez Christophe Pen, qui a la justice pour le je depuis que, et, et José Pierre, lui, j'étais bouche Christophe il vraiment la boule sous le nom de ou pas, on a des crisps parlé encore. Un exemple pour montrer, les gens qui tapent mal les justices pour le réellement, ce c'est des gens qui n'ont pas de voix. c'est des gens qui s'en ont non. Ou même, ou t'as pris un risque pour le président du journal, ou t'as pris un risque social, ou t'es qu'on est des gens, je serais bon. Mais je dis à là, ou pas bien endoctriné qui pourra. C'est que ouvre une jeune rue et défendue, ou quitte exploiter, capacité pour arriver mais moi je dis que si je t'entendais moins à l'Ele Belize. Je dis que dans la Lourenne, deux mondes qui est à l'Ele. Moi je dis qu'il y a eu ce qui est. Si je t'entendais, je t'en préparais quelque chose à l'extérieur pour nous faire des leçons. Pour nous faire des exemples. Mais du fait que je t'entendais, il y a pièce qui est une victime. Elle est victime. Elle est victime qui s'en gaffe fait nous même. Mon frère, pas grand chose que nous a de Parce que je t'entendais à nous. Mm -hmm. Mais moi je dis à tout le c'est une bataille Jovenelis ai avec PHTK, nous-mêmes, la balle, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Même là que je dis, là, nous avons une relation que nous partage avec Magali, mais pas oublier qu'en dehors de la relation, nous ne sommes pas à nous. nous avons une équipe qui fait la Valace, même avons une équipe qui fait, fait Jovenelis. Mais, depuis Annel Villiers, est-ce que nous avons déjà gagné un euh y'a l'idée de plan qui t'est fait là est-ce que c'est un plan d'assassinat ou bien c'est euh, c'est peut-être on le son yo a Bali, quelque monde qui frustré et donc qui t'a voulu que le changer qui ça qui passe exactement ou kabano bonne idée de plan finalité okay. ça qui passe moi même jure pour me pas bailler mentir m'a qu'on a un l'un moi même dépassé et la caï magali monel dit on va rencontre à bossalio on planifié OK qui chante, bataille de peuple, la continue. C'est contact de qui toujours apprécie, Je Santoré, ça a passé contre la période des alliés là. Les a privé là, le Dizim qui Magali, me dit, oh frère, le Dizim, je la cahier, il non mon cher, je dis aller mon je la kintinyeb. Mais comment on connaît que madame habitante a la manifestation Je dis, là les avons suffisamment, s'il veut aller dans la manifestation, pour équiper mes pieds à faire et Magali. Si nous avons si nous avons eu l'équipe Magali, vous avons eu l'équipe de Monsieur, en dépit de toute divergence, nous connaissons notre grand dans la manifestation ici, dans la haïti. Nous avons monté. Combien de mmh. fois Annel Belize mettait la gamme net africain pas capable parce que équipe. Les équipe. pour toute les parce que nous bataille. Belizea. sur ici. Moi Je Bon, coup. Communication par mmh. C'est. mal de Là, je dis, ou dis-moi, bataille. Faut une équipe. Qui. Ça qui gagne. Dans une vie. Vous voulez goumer. vous Vous pas arranger. Vous Ça veut dire que vous le ou bien une équipe ou, ou les fonds c'est une bataille je gagne là dans le niveau d'être. Malgré lui, on est que nos paquets et et et e, PHTK achetés qui te nattouillé Jovenel Moïse. Et je dis à l'accord ou une partager ou relation avec on est toujours en face. Ok, payés qui et Jovenel Moïse. Moi quand même moi dis, coude ta qui fait Jovenel Moïse, si je suis en prison, je ne Parce pas me dénoncer tout ce qui est un coup d'État. Quand d'État, c'est une faite barre. pour il a pour gérer le coup d'État Et il y un jeu bien lui. Monsieur, en sérieux, depuis bien lui, il était ministre, il était directeur général, il était coordonnateur et qui ça, ça Comme dit côte des Côté Côte-des-Charges, Pour une fait que tu lui-même encore, Que es le au poste. C'est parce que le est dans qui Et a Mais si vous-même, vous position amère, vous n'avez pas d'équipe qui peut assurer que vous Ou à même ça déjà. quel que soit pria ne parce que moi, Anel Belizer mon mandat de mon pimalio, mon mandat de monde qui paquet de je ne sais pas si un jour. Anel Belize, es une position pour changer les conditions de ville contre un pays qui ne Très bien. Député Anel Belizer alors, toujours sous dossier ça, et vous parlez d'une bataille entre PHTK et journalistes, est-ce que ça veut dit implicitement ou accusé PHTK dans ce qui passé et Magali Habitant? Mais, c'est lui-même qui Ay, a dit, gil, en faction victime elle bien? Quelque oui. Oui. A la balance, la balance, pas jamais la jeune et Magali, pourquoi je directement pour nous voir pour dire que vu la balance. Mais, toi, lui, Magali, Aboulou, chou Bagay. Embécile, j'aime qu'on est que l'homme non politique, tel elle va chercher manger dans l'autre camp politique, c'est à la conscience. Mais on est, je dis à pas que c'est que à dans qui ne parlent même pas ou pas leaders leader. Nous pas de bataille Et c'est vous nous n'avons Depuis nous, deux, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce que c'est nous-mêmes qui pouvons diriger la bataille et orienter le bataille là dans la direction que nous besoin pour libérer le peuple. Nous ne pouvons pas libérer le pays là. C'est nous qui pour libérer le peuple là. Le peuple n'a pas accompagné nous. Parce que c'est nous-mêmes qui devons la bataille pour lui. Mais là nous devons, c'est nous peuple là-dessus. Moi c'est de moi ça n'y est Parce que l'idée construire autour du peuple, avec le peuple, mais ne pas marcher des peuples pour nous cacher, non. C'est le choix de moi comme leader. Haïti débat. Bien. Maintenant, je dîne, et euh, dans qui niveau bataille là Puisque pendant plusieurs semaines, et dans bataille qui a fait la terre, pour la question gaz là, la question départ, dans qui niveau nous y a bataille ça, député Anel Ok. Et je, le pays à qu'on est, qui ont qui toujours d'huile, Nous ne connaissez pas ça, dis qui dit c'est dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. N'a même pas chargé dialogue à qui est Est-ce que ça va être toujours vraiment peut-être les, les, <coughs> <coughs> <coughs> les dominants Ou que est-ce que toujours comme les dominés Ou bien même pour les consultations, okay, pou pour les dominants, c'est capable vraiment de avec dominé. On a dit, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. Oui, tout le monde d'accord, mais je ne pas capable pa, y un peu de pour la dialogue, dialogue, dialogue yo, on est au Tchad, Et la map dit, monsieur, Les haïtiens comme Jo et Pacha, avant de être mis en place pour lui, nous-mêmes qui se détestent dans la valade, qui se détestent dans la valade, nous-mêmes je viens de dire trois, quatre la de ça. Qui leur n'ont-ils jamais invité les dissidents et ok les et et et et la vallée n'aibou la on a dire au vice-constant que ce soit nous ensemble. Je n'ai pas aimé moi-même, la discussion que je me fais frère, je me dis, je dis, je voudrais même le, ou pas nos politiques actives, mon capacité pour l'orientation à la bataille du peuple, pour que tous les dissidents de la valade, par l'orientation à la bataille du peuple, disent, monsieur, mais ça me t'a mais aimé, pas dire, mais ça ne me Pourquoi quel que soit sa il y a les il y a les Haïti pour Haïti, il y a les DFDM que m'a dirigé. Mais maintenant, est-ce que vous est pensez que... Aïe, bon, communication. Nous elle est perdue en elle, elle est... Okay, elle est le print. Print. Oui. oui, on continue. Oui, on continue. Oui, on continue. On met tête ensemble. Pour yon mener un bataille de peuple, j'ai vraiment peut-être pas pour yon, c'est là pour yon, c'est là pour parler. Mais, je et M. Vob connaît, n'est-ce qu'il quitté l'école avant, je dis à l'université, oui. Quand vous êtes a l'université avant, je dis à c'est sur le banc du travail que je dis à nos grands-mêmes. Et ça fait nous-mêmes nous dis, prisonniers politiques, depuis la prison de déposition, nous ne nous disons pas de quel côté que nous allons aller à Ariel, nous disons pas pour qu'on un accord. Lorsque nous sommes sortis, où est-ce que votre famille Lavalasse n'a pas jamais invité nous dans la rencontre Parce que nous ne sommes pas des Nous sommes des et des chimères Comme on dit, on toujours été dans la dimension de pour nous Lavalasse. On a toujours été dans dimension de la chimère Lavalasse. toujours été dans la dimension de la chimère Et ça ne fait pas qu'on n'a jamais invité nous dans la rencontre. Mais je dis à vous, ça, je dis à vous, on ne va pas voler. Parce que victime bulletin, au cas où on est dans la rencontre, nous ne pouvons pas voler. Mais nous ne pouvons pas garantir à tout politicien traditionnel. Il n'y a pas parlé dans la radio, il y a un salon là quand Mais si tu as un hôtel, pour vous réunir, pour une décision, ça, vraiment, pas dit, revendication peuple que qui est apporté. Qui vous là qui est pas à côté là, côté là, qui est tout côté n'a qui là est ce que, est-ce que pas un peu violent, est-ce que ce n'est pas du attaque qu'on a fait contre Pachaboula? Ouais, mais même ça mieux. Mais... Vous avez dit, je dis là. la politique traditionnelle, pas fait de politique qui parle dans l'intérieur ou de l'intérieur. Mais nous encore. pour, une, pour une avancer, ce pas la division que là, non? Vous avez dit que d'encore et et capane. Ok. avez politiciens vont vous avez pas respecter je dis à la ne quittez la je dis à la minimum qu'ils sont au pays chaque au pays la ou je dis à son chef d'opé chaque chef je dis à son leader les frères de ce dialogue là on connaît que dialogue là ils fait avec nous tout tout une fois je le il a dit que il y a plein vraiment gentil qui fait l'idéal qui fait et la varata je dis diable l'idéal au peau c'était au peau je dis à qui chef de parti a première fois ils ont invité nous en comme si nous mêmes n'a toujours été bataille dans l'ARIA. et puis non mais est-ce que c'est famille lavalliance qui est responsable ça Pardon? si on pas fait poids mais mais c'est amdu c'est parce que nous mêmes nous toujours accepté <coughs> nous gourmets et puis il y a aussi ça sur la table, il négocié dans le côté de la personne qui fait le nous d'accord. Je dis à nous de ne pas faire ça encore. Nous dis, il y a des rendiquations qui fait le maillot. Il y a pas de radio pour le côté, il faut le côté sous table à tout. Il faut que vous voyiez concordant, qui dit que, mais ça que nous avons bataillé pour lui, je dis à mes gens que nous avons aimés, que le fait, pour voir nous capacer. Et c'est ça que fait un beau salut. Je dis là, tu es qui t'a fait seconde. Il y a là Là, qui est au Je dis à chef au P, qui est fini. Je dis vous un chef de parti, c'est que yo, marché, Même, a, tout marché de travail, à tout le monde. Nous ne pouvons marcher des monde. faut tout le monde depuis que je ne parce que je ne suis Alors, tout le monde a une précision, vous dire dites que c'est un bon et qui ainsi fait avec. Parce que vous que. Il y a des qui disent l'autre version de Chimé Lavalas, de OP, de PHTK, de Bandi Légal. Donc, définis là nous. Pas Parce que pas que que là même, a ça veut dire Nous-mêmes nous dit clairement que c'est nous-mêmes qui toujours victimes, nous souffrions. nous souffrons, nous nous, nous nous souffris, nous obligez pour les que nous adoptons. Nous-mêmes, les que nous adoptons, nous, nous, nous respectons tout part où connaît qui existe en termes de principe de parti et de leadership, mais nous respectons la tête. Les gens qui font confiance à parler dans nous, nous avons un rapport pour nous. Parce que je dis à moi tout tous les parlent politique, je mettais tout les dans le même panier, de vous que les armes illégales, les criminels, les kidnappés, le volés. Pour qu'ils n'y ait Pour étiqueté ça, sauf à son pouvoir, j'aime ça si tout pour qu'on toujours fait un vieil deal politique, sous deux mondes qui n'ont pas parlé dans nous. Je tiens à nous mêmes nous voulons faire différence pour le peuple. Depuis, l'homme se en prison. Nous, mêmes prisonniers politiques, nous te avec toute organisation qui t'a défendu, même presque pas avec nous. Nous te oh, monsieur M. je dis, dialogue est indispensable, mais il faut le faire avec équité. Moi-même, Anel Belize, qui était OP, qui est un chef OP, qui est un chef OP, qui vient chef de parti, je dis, si je porte une parole, parce que ce n'est pas là la il seulement botel. Faut mm -hmm. nous accepter ma chita sous table pour me discuter de qui que nous voulons boter avec directement.